Leadership, je quitte la planète TX183, je rentre à la maison. On approche. Leadership demande autorisation d'atterrir. J'ai laissé une diablerie Professeur, voulez-vous que je prépare le laser pour ouvrir ce boîte Non, bah c'est pas la peine. De toute façon, le peuple de tx 183 euh, plaît cet objet inutile, qui sert à rien, une chinoiserie. Vous êtes tellement intelligent, je suis sûr que vous allez réussir. De toute façon, je suis moins bête quand même que ce peuple de tx 183. Attention, attention. Dès que je vais y, arriver. y je vais arriver. Je vais y arriver. Je vais. C'est arrivé C'est quand même pas un petit objet qui va me résister Un petit objet, un petit casse-tête. Je vais arriver à l'ouvrir. Professeur Mon bon capitaine Je vous attends de mon hangar. Bonjour Alors, qu'avez-vous trouvé ce coup qu -ce Que faisiez-vous prof Bonjour FN2187, ça te dirait un pendule avec moi. Ah AM1984, te revoilà. Je, je n'ai pas le temps pour tes sottises, je dois assister le professeur Vasco. Allez hop, du balai. Oui, d'accord. Euh, écoutez, euh, je consultais les archives du Chifumi. Ouais, d'accord. Euh, je vous ai amené des objets j'ai commencé par celui-ci. J'en ai trouvé un peu partout dans les bâtiments que j'ai visités. Ah oui, effectivement. Les différentes tribus de TX-183 en avaient énormément. Il s'agissait de nourriture pour tortues. D'ailleurs, cet animal pratiquait les arts martiaux. Qu'on nommait ni su D'accord. Donc les tortues étaient plus dangereuses que les humains. D'accord. J'ai trouvé aussi... Eh bien, ce fut une armure contestataire pour affronter le chef de tribu lorsqu'il n'était pas d'accord avec celui-ci. On va utiliser ça contre la ceinture d'Orion, non Très drôle, capitaine. Il ne faut pas oublier qu'ils ont détruit la Bastille et coupé la tête de leur roi. D'accord. Et bien. J'ai trouvé aussi ça dans les pièces qui leur servaient de toilette. Eh bien, capitaine, ceci est l'ancêtre des trois coquillages. Sérieux, ça Le peuple de TX183 s'en servait régulièrement pour se torcher derrière Trump. Et bien des fois, le papier se déchirait et ces pauvres malheureux s'en mettaient plein les doigts. Oh, c'est dégueulasse Et il fallait surtout éviter de leur serrer la main. Il était préférable de leur faire la bise. La bise Eh bien oui, capitaine. Je vous fais une démonstration. Ils se mettaient joue contre joue, comme ceci. <rire> c'est encore plus dégueulasse Dans ces cas ça. C'est pour les maxi -culs. Assurément D'accord. Bon, voilà. Bah. J'ai trouvé que ça. Eh <rire> ben, repartons à l'aventure Et voilà Si t'as kiffé la vidéo, n'oublie pas de liker et de partager. Il y aura d'autres vidéos explosives. Donc, si tu ne veux pas louper, abonne-toi et clique sur la cloche. Tu as trouvé le troll à caché. Dis-le dans les commentaires. Allez, à plus